Bonjour, mon nom est Claudie Gignac, je suis enseignante de français au Centre des services scolaires des navigateurs en deuxième secondaire. Au cours de la dernière année, j'ai réalisé avec les élèves un projet pédago numérique en poésie. Ce qui avait de particulier dans ce projet-là, c'était justement le, la dimension numérique, parce que je l'avais enseigné pendant des années, mais sans faire appel à, à la technologie. Puis là, c'était une première expérimentation que, où j'ai pu constater que les élèves ont adoré. Mais il faut comprendre aussi que les élèves, ils sont nés dans les médias, ils sont nés avec le numérique. Donc, ça répondait, à, ça donnait encore plus de, de sens à, au projet. Donc, euh, nous avons abordé ce, le projet de pédago numérique à partir de la compétence lire. Au tableau, on a pu euh, identifier en ensemble les ressemblances, euh, les différences, euh, établir le champ le le lexical qui ont permis de dégager le thème de chacun des poèmes. Il y a eu à travers tout ça des activités, il y a eu un Wooklap qui a permis à, à, à tous les élèves, parce que chacun avait son Chromebook, à tous les élèves de pouvoir donner sa réponse. Ça a permis à tout le monde de se sentir impliqué. Il y a eu aussi un chaos. Ils ont pu, à partir d'extraits d'auteurs, d'extraits poétiques d'auteurs, d'identifier, euh, en raison de certains mots, euh, le sentiment évoqué par euh, le ou la poète. Les élèves ont adoré la visite virtuelle 360. Ils ont pu se familiariser avec l'environnement euh, propre à Maingan. Euh, ils ont compris aussi que l'aspect multimodal rendait vivant encore plus vivant la poésie. Les élèves étaient très habiles à accéder aux liens qui euh, leur permettaient de faire une visite euh, virtuelle euh, du lieu euh, Mingan. Ça a apporté quelque chose de vivant euh, à l'enseignement, je trouve, parce qu'ils étaient sur place tout en restant en classe. Les élèves ont eu accès à un aide-mémoire qui a permis de faire une mise en commun avec tous les élèves, euh, quant aux éléments essentiels à l'écriture, la structure du texte, le champ lexical, le destinataire, euh, quels sont les sentiments, les émotions évoquées à, à travers celui-ci. Euh, L'échange entre avec les élèves, euh, l'enseignante, parce que ça s'est fait en commun là, en projetant l'écran, a permis à chaque élève de se questionner, de réfléchir à, à sa propre création le, littéraire a permis à chaque élève d'écrire ce qu'il a retenu des éléments propres au texte poétique descriptif À la fin de chacun des carnets poétiques, il y avait un « Google Form ». Ce moment de réflexion à partir de questions posées aux élèves était important puisqu'il nous permettait à celui-ci de réfléchir aux apprentissages qu'il avait faits et à nous, en tant qu'enseignantes et euh, conseillères pédagogiques, euh, de se réajuster afin de peaufiner euh, le carnet euh, poétique. Il y a eu des stratégies efficaces au cours de l'actualisation de ce projet poétique, soit que les objectifs étaient clairs et réalistes pour les élèves. Chacune des, euh, des activités est adaptée à l'âge des apprenants. Ils y avons été de façon progressive, euh, par, euh, par l'atteinte de petites îles et au final, euh, ils ont pu euh, concrétiser là, euh, leur texte descriptif, ce qui a aussi maintenu leur intérêt euh, cours après cours lors de ce projet, c'est la variété des activités. Ils m'en ont souvent parlé, puis euh, ils me disaient « Madame Claude, on ne fait pas toujours la même chose ». On travaille, on, on analyse un poème, ensuite on fait un chaos, ensuite on fait un partage, ensuite on échange sur nos impressions face à, à un texte poétique, euh, euh, on lit des poèmes, on s'enregistre, euh, on va chercher des musiques appropriées au texte qu'on a écrit, on va chercher une image d'un lieu qu'on aime. C'est tout l'assemblage de ces choses-là qui, euh, je pense que ça a rendu l'activité vivante et motivante pour chacun et chacune. L'apport de la conseillère disciplinaire a permis de donner une ligne directrice à ce projet en déterminant une intention pédagogique à chacune des activités relatives aux compétences lire, écrire et communiquer. Pour ce qui est de la contribution de la conseillère pédagogique du récit, les procédures détaillées et l'accompagnement continu auprès de l'enseignante ont été d'un soutien indispensable quant à l'actualisation et à la réussite de ce projet pédago numérique.